Ce 1er décembre, il est urgent de rappeler l'importance de la lutte menée au niveau mondial contre le sida. L'année 2015 a vu un nouveau record de contamination en Europe. Malheureusement, depuis trois ans, la France a amputé sa contribution à la lutte mondiale contre le sida de 140 millions d'euros. Nous savons que cette question du financement est cruciale. Avec 6,5 milliards d'euros supplémentaires, on mettrait fin à la pandémie en 2030. La France, avec elle l'Europe, doit traduire dans ses financements son investissement dans cette lutte mondiale si importante. Le SIDA, c'est l'affaire de toutes et tous. Nous y mettrons fin, ensemble, avec les moyens indispensables.